Messieurs dames, rapprochez-vous de votre voisin, de votre voisine. Tenez-lui le bras, embrassez-la, dites-lui que vous l'aimez. Messieurs dames, serrez-vous fort, aimez-vous Faut qu'on cesse de se faire du mal. Aimez-vous, aimez-vous, faut qu'on cesse qu'on se régale. Aimez-vous, aimez-vous, faut qu'on cesse de se faire du mal. Les noirs aimez-vous, aimez-vous! Les élèves et les profs, assis ou debout, de droite ou de gauche, aimez-vous, aimez-vous! Que tu payes à l'ISF ou bien, pas vraiment! Que tu touches les RSA, oui. que tu sois bouché ou méga! Aimez, aimez, aimez toi aimez toi aimez-vous! Aimez aimez aimez aimez aimez aimez les pollueurs et les écolos, les féministes et les machos, les perfants et les, les malgames! Aimez-vous Les moches et les beaux, le soleil et les roues, le silence et les mots Aimez-vous France, Orti, Uber, Taxi les rêveurs, les fraudeurs, les contrôleurs, l'OM et le PSG. On a les culé Les dépendants et les livres, les sportifs et les livres, les actes et les paroles, les gilets jaunes et les flashballs, les petits et les grands, les nantis, les sordards, les joyeux, les et les contents, et les curés et les enfants On a dit, on touche pas au curé Yeah. No. Merci le café de la danse. C'était Kalim, salut.